Aujourd'hui, j'aimerais vous vendre du rêve. Pas juste à vous, j'aimerais me vendre aussi du rêve. En fait, pendant des années, j'ai tellement été traumatisé, j'ai tellement voulu me démarquer de mes concurrents qui vendaient du rêve que je suis allé à l'extrême inverse en mode oui, le coaching faut bosser, oui, il y a des pièges, oui, je vais vous raconter mes malheurs que en fait, euh, j'ai commencé à me dire est-ce que c'est pas too much parce que oui, il y a des difficultés dans le coaching, oui, c'est du travail. Mais, mais, mais, euh, en fait, vous avez peut-être envie que je vous vende un rêve, euh, un minimum réaliste, hein, euh, qui vous donne envie en fait, parce qu'il euh, y a des belles choses qui se passent de l'autre côté. Non seulement il y a des belles choses pour vous, mais il y a des belles choses pour moi. C'est-à-dire que moi, dans mon cœur, j'ai envie d'atteindre ce que je vais vous présenter là. Et c'est juste que je vous en ai pas parlé. Un peu comme si je gardais ce rêve pour moi, mais vous le méritez aussi. Donc, j'espère qu'à travers cette vidéo, en vous présentant la vie idéale que vous pouvez vivre en tant que coach, la vie idéale entre guillemets, hein, c'est ma version de la vie idéale, bah, ça vous donne des idées et ça vous donne du courage à persévérer dans ce que vous faites. J'étais en, en session de coaching tout à l'heure avec euh, des clients et il euh, bah, y en a une que, qui, qui a raconté que c'était difficile en ce moment et je lui ai dit, mais écoute… En fait, ça fait partie du business et derrière, après, il y aura de très belles choses. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie aujourd'hui, de vous vendre du rêve, de me vendre du rêve, de nous donner du courage et nous donner, euh, aussi plus de donner plus de sens aussi à ce qu'on fait. Alors, j'ai décidé de classer, pas ça, de classer ça par département. Imaginez dans la vie de vos rêves un département marketing où euh, bah, vous faites du marketing de contenu et vous avez des tunnels de vente automatisés et ça vous apporte des prospects en illimité automatiquement tous les jours. Vous avez 50, 100 personnes qui s'inscrivent à votre newsletter, des gens qui rentrent dans votre communauté, qui apprennent à vous connaître et à qui vous pouvez petit à petit ou pas, hein, ça peut aller vite, vendre du, euh, votre accompagnement, accompagnement dont on va parler après. Et donc ça, ça se passe comment À travers du marketing de contenu, donc on fait des vidéos, euh, des podcasts, des interviews, euh, du contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi un livre, euh, aussi donner des conférences. Tout ça dans le but d'attirer des gens dans notre communauté et récupérer leur email. Mais si en plus avec ça, on peut mettre de la publicité et d'accélérer tout ce processus-là, et si en plus dans ce tunnel de vente automatisé, on peut vendre quelque chose, forme un produit d'appel, une formation à 7 euros, un livre à 17 euros pour pouvoir payer notre publicité. Waouh, on a des prospects qui rentrent gratuitement de manière massive. Ça donne envie. hein Et en fait, je vous vends du rêve, mais vous comprenez bien que euh, c'est pas de la science-fiction, qu'il y en a qui le vivent. Et moi, je ne vis pas encore cette version totalement aboutie que je suis en train de vous dépeindre, mais... Je me rapproche de ça et c'est juste magnifique de voir qu'on peut avoir un business automatisé à travers notre contenu, attirer des prospects. Alors, ces prospects, c'est beau, mais euh, tant qu'on ne vend rien, euh, bah, ça mène pas de clients. Okay s'il n'y a pas de clients, il euh, n'y a rien qui se développe. Donc, ce que j'ai envie de vous proposer dans le département vente, c'est à terme, à terme, pas tout de suite doucement parce que si vous allez trop vite c'est un piège d'avoir une équipe de closer, c'est quelque chose que j'ai vécu et c'est tellement génial imaginez il y a des prospects qui arrivent et littéralement pendant que vous êtes en vacances vous vous reconnectez le lundi en revenant et puis vous avez une réunion et on vous dit voilà on a fait on a eu 500 nouveaux prospects et on a eu 8 nouvelles ventes et ça nous a rapporté 20, 2000 euros tout ça sans rien faire et ça vous paraît peut-être être de la science fiction mais bien sûr que c'est possible la plupart des entreprises qui croissent sont comme ça. Vous imaginez bien qu'un Elon Musk ou un, euh, le gars qui a créé Amazon, Jeff Bezos, ils sont pas là à pacté des trucs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont dans leur bureau, ils ont bossé, ils ont planifié, ils ont organisé. Et ils récoltent juste le fruit de leur travail. Et il y a des ventes qui arrivent et qui arrivent. Tout ça en apportant de la valeur. Donc voilà, ça c'est top. Moi je l'ai vécu mais un peu trop tôt et en fait je suis revenu un peu en arrière aujourd'hui. On n'a pas de closer euh, parce que on n'a pas autant d'appels qu'on le veut ou on n'a pas voulu rentrer trop dans ce modèle là et puis parce que ça a créé aussi du management, etc. Mais à terme, c'est vers ça que je veux tendre évidemment. Bah, le management, parlons-en. À terme, moi je suis juste le visionnaire, le leader. Celui qui donne des idées, des stratégies de la direction. Et puis, il euh, y a un ou une chef d'orchestre qui dirige toute l'équipe. C'est-à-dire que vous n'avez même plus besoin de manager votre équipe. Il va falloir quand même accompagner votre directeur ou directrice euh, générale. Mais tout tourne. Encore une fois, ça peut vous paraître utopique, mais il n'y a pas de raison que ce soit utopique. Parce que si vous avez mis les choses en place et que vous avez les bonnes personnes, bien sûr que la machine, elle peut tourner sans vous en fait. Je vais même vous dire un truc, c'est qu'à un moment donné dans votre business, c'est vous qui allez ralentir l'entreprise. Il faut laisser les gens de votre équipe se développer. Alors peut-être que quand je vous parle de ça, euh, j'imagine, hein, je devine, oui mais Lingen, euh, moi je ne veux pas euh, perdre de vue ça, je ne veux pas faire des appels, je veux être au contact, je veux être sur le terrain. Oui mais déjà ça, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et je vous garantis que quand vous commencez à goûter aux bénéfices de ça, à un moment donné, vous êtes très content d'avoir des résultats sans bosser sur certaines choses. Parce que ça apporte de la valeur au prospects, ça apporte de la valeur à votre équipe et on va en parler après. Donc vous impactez, vous créez de la richesse, vous aidez les gens de votre équipe à, à développer leurs compétences, à s'épanouir, c'est magnifique. En termes d'accompagnement, eh ben, évidemment vous avez un programme de groupe où vous pouvez accueillir 20, 50, 100, 200, 1000 personnes. Ok c'est quand même beaucoup euh, dans des programmes premium qui coûtent entre 1000 et euh, 5000 euros par exemple, et bah, c'est pas vous qui coachez parce que c'est beaucoup de travail. Donc vous avez une équipe de coachs, euh, d'ailleurs coach avec un S euh, qui va euh, partir de vos valeurs, de votre méthodologie et qui va aider des milliers de personnes sans que vous ayez à travailler. Encore une fois, c'est pas utopique parce que c'est des êtres humains, quoi. Je veux dire, vous imaginez bien qu'un coach peut non seulement faire votre travail mais peut parfois mieux faire le travail à votre place et puis d'un point de vue financier euh, la vie idéale c'est une entreprise qui fait au moins 30% de profit c'est à dire que quand vous faites un million d'euros vous dépensez pas plus de 700 000 euros et à 30% qui rentre dans votre poche donc pour certains ça va vous choquer hein, en mode 30% c'est pas tant que ça oui mais à un moment donné si tu veux croître bah il va falloir accepter que le taux de profit baisse et, et puis c'est ok, parce qu'au final, ce qui compte, c'est gagner 30%, 50%, 10%, ou c'est la valeur absolue. Là, si je fais un million et que j'ai 300 000 euros de profit, c'est top, c'est top. Okay. Et, puis, et puis, avec cet argent, notamment... Euh faire de la philanthropie. En tout cas, moi, c'est un de mes rêves et je pense que la plupart des coachs ont ça comme valeur. À un moment donné, il y a des causes que vous voulez soutenir et que vous ne pouvez pas soutenir sans argent. Vous imaginez apporter de la valeur à vos prospects. Certains deviennent clients. Vos coachs accompagnent, votre équipe accompagne. Tout ça, ça crée de la richesse. Et en plus, à la fin, ça sort de l'argent que vous pouvez utiliser pour aider des enfants à l'autre bout du monde, euh, des gens qui sont malades. Génial, n'est-ce pas Alors, dans tout ça, vous allez me dire, mais OK, Lingen. Et toi, tu fais quoi après Et vous, qu'est-ce que vous allez faire et ben, Vous allez jouer votre rôle de leader. Et votre principal rôle, ça va être d'accompagner votre équipe. C'est-à-dire, tout le plaisir que vous avez aujourd'hui à accompagner vos clients, ben, demain, vous pourrez avoir le même plaisir, mais avec les gens de votre équipe. Et moi, au début, c'était étranger. C'est en mode, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, je ne vois pas de quoi tu parles. Moi, je veux aider les, les vrais gens. Ouais, mais je peux vous dire, et je suis en train de le goûter, d'autant plus ces derniers temps, que quand vous accompagnez un coach qui lui va coacher, et eh ben vous voyez qu'en passant une heure, deux heures avec un ou une coach, vous pouvez, ce coach-là peut passer 30 heures, 40 heures, et en fait vous, vous dites, mais moi je peux passer 10 heures, 15 heures en réunion chaque semaine, et je peux aider comme si euh, on, je pouvais offrir 1000 heures, alors qu'avec votre septembre, vous pouvez aider que 30-40 heures. Donc, encore une fois, il y a ce côté, euh, oui, mais LinkedIn c'est n'est pas pour ça que je me suis lancé dans le business, chose que je peux comprendre, mais ça va pas venir du jour au, non, au lendemain et vos besoins et vos envies vont évoluer avec le temps. Et euh, ouais, le jour où vous allez goûter ça, je pense, si ce n'est pas déjà fait, hein, je sais pas, d'aider quelqu'un à aider vos clients et que vous, sans rien faire, vous apportez plus de valeur, sans rien faire entre guillemets, hein, parce qu'il y a toujours un peu de travail, waouh, c'est magnifique et c'est ça la vie que j'ai envie de vous vendre la vie de rêve que j'ai envie de vendre. Ça, c'est une photo de l'île Maurice. Je crois, en tout cas, je fais une recherche pour l'île Maurice. Et l'année prochaine, je vais y aller avec ma famille, grâce à mon business. On va y aller pour un mastermind et euh, je vais amener ma famille en vacances. Et tout ça, c'est possible. Okay ça ne se fait pas du jour au lendemain. Soyez fort, tenez, euh, gardez en vue qu'il y a des belles choses que vous pouvez créer. Il faut persévérer, il faut travailler, il faut travailler sur soi. Maintenant, si vous avez besoin d'aide, vous le savez, on est là, on peut vous aider, on peut vous accompagner. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes obligé d'être accompagné pour atteindre ce rêve. Je suis juste en train de vous dire qu'en étant accompagné par nous ou par d'autres d'ailleurs, bah vous pouvez atteindre ce rêve beaucoup plus facilement. Et euh, si on peut vous servir, bah on en sera ravi. C'est très simple. En dessous de cette vidéo, vous pouvez euh, regarder, cliquer sur un lien et découvrir une vidéo de présentation de notre programme. À la fin de cette vidéo de présentation, soit vous avez envie de postuler et de faire un appel avec moi, et génial, on fait connaissance. Et on va juste faire connaissance. Évidemment, si vous voulez nous rejoindre, on en sera ravi. Et si vous ne voulez pas nous rejoindre, c'est OK. J'ai absolument pas l'intention de closer 100% des appels. Et si ça ne vous intéresse pas, c'est OK. Et si vous hésitez, prenez l'appel quand même. Je serai ravi de faire cette session avec vous. Donc, allez-y sur le euh, lien en dessous. Je pense que je peux vous faire vous rapprocher euh, de ça. Évidemment, je ne vous vends pas littéralement euh, du rêve. Mais nous, notre spécialité, c'est de vous aider avec bienveillance, amour, fun, convivialité, à passer à l'action dans des bonnes actions. Après les résultats, c'est évidemment ni sous notre contrôle, ni le vôtre d'ailleurs. Mais en tout cas, on peut vous mettre sur la bonne voie. Et ensemble, on va avancer sur cette voie. Et un dernier point, et on en reste là. On est là pour répondre à un besoin de contribution et d'aider les autres. Et parfois, on met en opposition entre prendre soin de nous et prendre soin de nos clients. C'est pas parce que vous prenez soin de vos clients que vous ne pouvez pas vous prendre soin de vous. Et vice-versa. Donc, gardez ça en tête. Quelquefois, on a ce côté sacrificiel. Non, on peut aider les autres tout en prenant soin de vous. Euh, je vous souhaite le meilleur et à très bientôt peut-être. Alors moi c'est Patrick, j'ai 35 ans, j'habite en région parisienne et euh, je suis coach de la reconversion entrepreneuriale. C'est-à-dire que j'aide les salariés ambitieux à trouver leur voie entrepreneuriale. Le truc c'est euh, qu'avec Lingen vous passez à l'action. Bah Il partage son expérience et euh, donc euh, les choses à reproduire et à ne pas reproduire par rapport en fait à ses expériences qui lui sont propres et surtout le groupe. Le groupe. Je trouve qu'en fait euh, euh, le coaching de groupe euh, c'est une grosse plus-value qui apporte beaucoup beaucoup de choses.